Et lundi, presque toute la journée pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre cinquième maison. Euh, votre gouverneur Vénus est dans cette même maison aussi pour la rendre encore plus lumineuse et harmonieuse aussi. Vous venez d'avoir une belle fin de semaine durant laquelle la Lune était dans votre maison de plaisir de loisirs, d'amour et de créativité. Et euh, la Lune est toujours là pour lundi AM pour le Québec et lundi presque toute la journée pour l'Europe. Donc, euh, la belle ambiance continue à en profiter au maximum et à tous les niveaux que je viens de mentionner. Votre créativité sera en éveil et votre optimisme sera contagieux. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans les poissons. Votre sixième maison, vous sentirez que la routine commence à vous ennuyer et que vous aimeriez essayer des nouvelles choses, des nouvelles tâches, des nouveaux, nouveaux moyens d'exécution de vos tâches et moyens de gestion de votre horaire. La diversification de vos tâches vous tente et vous pensez qu'elle pourrait vous motiver. Pourquoi pas, ouvrez vos aides à vos collègues et demandez-leur de vous déléguer certaines de leurs tâches si vous aviez le temps. Et cela pourrait satisfaire ce désir de diversifier vos tâches, vos, vos, vos tâches pardon, et vous motiver davantage. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Bélier, votre septième maison. La Lune vous oppose de votre septième maison et en plus fait des aspects délicats avec Jupiter, Mercure et le Soleil. Surtout jeudi, des malentendus pourraient s'imposer et votre tolérance serait zéro envers les discussions qui, à votre avis, ne seraient pas de bon sens. Essayez de ne pas réfléchir à haute voix et ne pas laisser vos pensées négatives se manifester à travers des réactions impulsives et patientez, surtout jeudi. Car vendredi, votre gouverneur Vénus fera un sextile avec la Lune pour rendre votre journée tendre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 Évitez d'amener votre boulot chez vous dans vos pensées et consacrez la fin de la semaine pour vous reposer, vous ressourcer et vous divertir avec la famille. Et laissez ce qui se passe au boulot, au boulot. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Euh, activez les notifications et mettez commentez et partagez les vidéos, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.